Et tout le monde, ici Josh, j'espère que vous avez bien, écoutez, euh, moi ça va nickel, donc euh, voilà, c'est pour vous dire que le Kiki V2 va sortir euh, peut-être cette semaine, je ne sais pas quand mais cette semaine après une vidéo, voilà. Donc euh, je vais vous montrer un petit peu aperçu de quoi ça ressemble. Je vais juste montrer cette, cette partie-là parce que c'est ça où j'ai pris beaucoup plus de temps de faire. Du coup on va faire ça, et puis... Euh, Bonne écoute. Allez, je mute.